Pour commencer la vidéo, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réinitialisation, la restauration d'un iPhone qui ne possède plus du tout assez de mémoire. Avec un iPhone aujourd'hui de 16Go, on rencontre ce problème où on n'a pas assez de mémoire. Et c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible puisque... Si on part en vacances, si on fait différentes choses dans la journée, on a toujours ce message qui arrive, stockage saturé. Et ça, c'est vraiment pénible. Donc ici, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. C'est radical, certes, mais au moins pour repartir avec un iPhone tout beau, tout neuf, comme sorti de sa boîte. Donc, vous sortez avec un iPhone comme neuf. Et c'est ici, dans cette vidéo, que je vais vous montrer cela. Tout d'abord, on va se rendre dans les réglages. réglages. On va se rendre général. dans le général. général. De dans général, on va vérifier information. sur information. Sélectionne. information. Ici, on va aller voir le stockage restant. Vidéo, photo, application, capacité, disponible. Capacité. 12,09 Go. On est sur un iPhone à 12,9 Gigaoctets, alors que c'était un iPhone déjà de 16. On peut voir la capacité prise par le système d'exploitation lui-même. Disponible. 1,32 Et je n'ai que 1,32 giga de restant. Donc c'est très peu, alors j'en ai marre, je vais maintenant passer à la réinitialisation totale, à la restauration complète de mon iPhone pour retrouver un iPhone complètement sorti de sa boîte. On va aller donc dans Réglages, Général, et tout en bas, on va aller sur Réinitialiser, bouton Réinitialiser. Je précise, actuellement nous sommes sur un iPhone 6 Plus, on rentre sur Réinitialiser. Alors, si vous aviez un code, le code vous sera demandé. Attention, le mode Localiser mon iPhone doit être aussi désactivé. Sinon, vous ne pourrez en aucun cas réinitialiser complètement l'iPhone. Réinitialiser tous les réglages. Effacer contenu et réglages. Bouton. Et c'est ici qu'on va choisir cette option. Effacer contenu et réglages. Effacer contenu et réglages. C'est ce que je veux. Code. Zéro valeur saisie sur 6. 3. « Avertissement. Toutes les données seront effacées et tous les réglages seront réinitialisés. » C'est ce qu'on veut faire. « Effacer l'iPhone. Bouton. » On va effacer l'iPhone. « Effacer l'iPhone. Avertissement. Voulez-vous vraiment continuer Tout votre contenu, vos données et vos réglages seront supprimés. Cette action est irréversible. » Alors, attention, lorsque vous faites cette manipulation, vous effacez l'intégralité de l'iPhone. Ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est de faire toujours, lorsque vous faites ce genre de manipulation, une sauvegarde iCloud ou une sauvegarde iTunes. Car si vous ne faites pas ça vous allez tout perdre faites très attention vos photos seront perdues ce que vous aviez comme application sera perdu donc vous allez pouvoir après aller les rechercher aussi au niveau des applications mais les photos seront perdues faites très attention à cette manipulation et soyez sûr quand vous le faites on va tout de suite ici effacer l'iphone effacer l'iphone effacer l'iphone réinitialiser Effacer contenu et avertissement Champ de texte sécurisé. Saisissez le mot de passe associé à votre identifiant Apple pour effacer cet iPhone et le supprimer de votre compte. On nous demande une autre certification. On, nous demande... on va marquer le mot de passe Apple, cette fois-ci, et l'iPhone sera réinitialisé. Champ de texte sécurisé. Annuler. Effacer. Et on va pouvoir appuyer sur le bouton effacer. Une fois ceci fait, ça sera irréversible. Plus rien ne sera possible. Donc, pensez bien ce que vous faites. Mais ce procédé vous redonnera un iPhone comme neuf, un iPhone comme sorti de sa boîte. On va lancer donc la réinitialisation, la restauration complète de l'iPhone. C'est parti. Effacer, estomper, Ré réinitialiser le dictionnaire clavier, bouton. On peut voir, la pompe vient d'apparaître. Ceci va mettre un certain temps, c'est-à-dire entre 3 à 5 minutes. On peut voir juste dessous une barre d'avancement. Elle est en train de faire son travail au niveau du formatage de votre iPhone. Une fois ceci terminé, vous allez être tranquille. C'est souvent ce que je fais lorsque je pars en vacances. J'essaye de préserver un iPhone pour qu'il soit vraiment propre et que l'on peut s'en servir avec beaucoup de mémoire. Tout ceci en toute accessibilité, car ma chaîne parle aussi beaucoup d'accessibilité. Donc n'hésitez pas à la partager à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir que les personnes aiment notre travail et ça fait toujours plaisir de voir que vous partagez mes vidéos pour que ma chaîne puisse monter au niveau de YouTube. Après la première fenêtre, on arrive sur une seconde fenêtre où là, l'iPhone se met à se réinitialiser et on va arriver sur une fenêtre d'accueil où on a notre fameux bonjour. Et lorsque vous avez... Un bouton home pour les personnes déficientes visuelles. vous allez pouvoir taper trois fois dessus et voiceover va se mettre automatiquement sur la page d'accueil sachez que un iphone est complètement réinitialisable et il est entièrement faisable de restaurer un iphone en aveugle sans aucun problème on est arrivé donc sur la première page où normalement on a le petit bonjour d'apple on tape trois fois sur le bouton home on. et comme vous pouvez entendre lorsque vous avez formaté et que vous arrivez sur le premier démarrage il faut automatiquement que vous ayez inséré une carte sim pour l'activation correcte de votre iphone français bouton on choisit « Français ». Choisir « France », autre « France ». Le lecteur d'écran Dio, appelé « VoiceOver », est activé. Pour désactiver « VoiceOver », appuyez trois fois sur le bouton principal. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à continuer la démarche jusqu'au bout en entrant votre mot de passe, votre adresse mail, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce formatage, cette réinitialisation, voire cette restauration, vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter en section commentaire, à partager, à vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.